Bienvenue à toi dans cette troisième vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. Je te propose aujourd'hui de faire un outil de visualisation. Tu peux tout de suite fermer les yeux, prendre une grande respiration, sentir ton corps au contact de ton siège, Sentir tes pieds au contact du sol. Et Maintenant, je te propose d'imaginer qu'on est le mardi 14 avril. Bravo Tu as atteint ton objectif. Ça fait trois semaines que tu prends régulièrement, quotidiennement, du temps pour toi. Et maintenant, je te propose d'observer. Qu'est-ce qui a changé dans ton énergie Qu'est-ce qui a changé dans ta relation avec tes proches Qu'est-ce qui a changé dans ta confiance en toi et dans ton estime de toi Comment tu te sens par rapport à tous ces changements Super, je te propose maintenant d'ouvrir les yeux, ou de continuer, si tu as envie de profiter plus longuement de ce moment. En tout cas, je te propose de noter tout ce que tu as pu observer, peut-être les idées qui te viennent, des changements que tu as pu faire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est du coup la dernière de la semaine. Donc je te dis à lundi, 10h, pour la prochaine vidéo. D'ici là, sens-toi libre de la partager, de la commenter, de l'envoyer à un proche, à qui elle pourrait être utile. Et bien sûr, je reste entièrement disponible. Si tu as envie d'échanger avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je te souhaite une très belle journée et un très bon week-end. A lundi